Deuxième départ de la journée avec qui très sollicité à l'intérieur. Euh, en pleine piste, il y a River Fames également, Jaws Tiger, Memphis Mafia, Manitouren. Et puis on retrouve Men from Seattle, Tyrion, Moshkino, Stolen Paradise et Jama. Alors c'est River Fames qui va lancer l'épreuve devant Starski, Jaws Tiger, Memphis Mafia. Puis on retrouve Manitouren, Men from Seattle, Tyrion, Moshkino, Stolen Paradise et Jama un peu de mal à rester dans le rythme, River Flames prend franchement l'initiative. Précède star ski donc euh, très bien à l'avant, euh, River Fame Star, Ski Jobs Fire Mafia, Manafer and men from Seattle, Tyrion, uh, Moschino, Stolen Paradise et Jama problème à l'avant toujours pour River Thames, donc en bon leader devant Starsky, John Steiger, le favori fut très bien en troisième position, même Kiss Mafia également bien placé, tout comme Manethorin Man Men from Seattle. Puis on retrouve Tyrion Moshkin qui nous commence son effort à l'extérieur de Tyrion, derrière Stolen Paradise est dominé, je pense, par Jama, avec River Thames, bientôt 400 mètres à courir pour lui. Starsky toujours dans sa foulée, Jarl Tiger va se faire menaçant. Il y a également Men from Seattle, Maniforin qui se rapproche, Memphis Mafia en fâcheuse posture. Pour l'instant Tyrion. Moshkino, Jamain Stolen Paradise en pleine ligne droite avec River Fames qui lance le sprint final à Charles Tiger en pleine piste et donc River Fames, Stars qui essaye de revenir Man From Seattle également Maniforant complètement à l'extérieur il y a Tyrion, Moshkino à l'intérieur Moshkino devant Man From Seattle et le C'est parti pour cette euh, cinquième épreuve alors euh, à l'avant trouve pour l'instant Barack Laven, Duke's Domaine. Il également From the Ashes, Jetstream, Stream qui tente de se placer à l'extérieur de Lemon Drop Shot. Sabine Hakim, Mind Blowing, Green Forest, boucle est top. Et Redline capté dans le queue de peloton. En pleine montée avec From the Ashes qui va venir talonner. Maintenant Barack Lavin Barack Lavin uh, From the Ashes, Lemon Drop Shot. En troisième position, il est à l'intérieur. Jetstream, 7 Dukes Domain, euh, Hakim qui tente de se rapprocher, Mine Nabloin, Green Forest, Booklet, Top and Redline, line Malaysia en train de la descente, 900 mètres à parcourir maintenant pour Barack Laden, toujours sous la menace de From the Ashes, Hakim qui est en parcours compliqué en dehors. On retrouve Jetstream, Lemon bonne workshop qui est en beau parcours. Monsieur les bars en 3, 4e la position Duke Zomane dans son dos ensuite Marine Goring qui va essayer de se rapprocher maintenant pour que le stop Dream Forest et Redline Captain à la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir donc pour Barack Levin from the ashes, Lemon Dropshot euh, sur un big runner dans cette épreuve visiblement, on retrouve euh, Hakim euh, qui va essayer de progresser Duke Zomane il est pas mal là, également Mind Blowing est lancé à l'extérieur, Jetstream sous la cravache en pleine ligne droite avec donc Barack Lavon, Lemon Drop Shot au milieu de la piste qui est lancé, on tente de revenir également à l'extérieur comme on peut, mais Lemon Drop Shot qui a l'avantage pour l'instant, Jetstream qui cherche le passage lui aussi, Lemon Drop Shot, Jukes Domain à l'intérieur, Lemon Drop Shot, Jukes Domain, Jukes Domain, Lemon Drop Shot, Jetstream C est parti aujourd'hui White, on y va à l'extérieur, on y catch qui est sollicité Morning Catch avec White River, Puget Sound, alias 7 en quatrième position celui d'Ideal Secret. Black qui est Mascani et Gun Salute. Les faux seront bientôt au tombeau malartique avec Morning Catch qui tente de réduire. En deuxième position, Puget Sound tire beaucoup sous la montre de Vikram Sola. White River est à son extérieur, ensuite on trouve alias 7 sur les barres, Pietro Mascani Elle se rapprocher à son extérieur, Samena ah. Adil, Secret, Canyon Salute, Plexin se retrouve en dernière position, environ 800 mètres à parcourir pour Morning Catch. White Rizzo qui reste tranquillement aux Zague, Ensuite, Pietro Mascani qui va commencer à son effort en troisième épaisseur. Aliassat s'est décalé, se porte dans le dos de White River à l'extérieur de Puget Sound. Ideal Secret. Tengen Salute et Perplexing n'est pas encore lancé à la rue du gouvernement. À 500 mètres de l'arrivée euh, maintenant, Pietro Mascani qui accroche Morning Catch. White -right Rival Yassat va le suivre. gun Salute, Perplexing va commencer également son effort. Ideal euh, Secret, les choix entament bientôt. Le dernier virage, alors White River s'amène à l'extérieur maintenant de Pietro Mascani. Pop Lexing qui est lancé également complètement à l'extérieur. Aliassat est également là. White River, Aliassat. Aliassat, White River. White River, Aliassat. Aliassat à l'avantage sur White River. Aliassat va battre White River. Purplexing est troisième. Ensuite, à Secret.